Bonjour à toutes et à tous, alors j'ai fabriqué un terrarium, c'est de la récupération d'une un, lampe qui très rapidement n'a pu fonctionner. Je m'en servais pour stocker des trucs en tant que boîte, mais c'était vraiment pas très pratique. Et du coup je vous expliquerai dans, un autre, dans une autre vidéo ce que j'ai fait pour la transformer en terrarium. Et en fait aujourd'hui c'est laquelle des Cétoines euh, ce sont des cétoines dorées, donc c'est euh, une espèce locale, française, il n'y a pas de souci, elles peuvent repartir dans la nature sans problème. Donc, il y a quelqu'un qui me les a envoyées, alors là vous voyez que le sol, euh, la terre bouge, euh, c'est mon mari qui prend la vidéo, merci chérie tu peux zoomer, ça serait cool. C'était déjà fait. Super, donc c'était ça, vous entendez. Donc vous voyez que ça bouge ici, ce sont les cétoines qui sont en train de remuer. Je vais en mettre une partie dans le nouveau compost d'extérieur que j'ai conçu et fabriqué, donc il est en rodage, on verra ce que ça donne à long terme, et une partie dans le terrarium qui va retourner à l'intérieur. Alors, salut On va tout doucement aller les chercher, en la voilà une oui je sais, je suis embêtant oh, vous étiez à l'ombre, tranquille et je viens vous emmerder alors, ah, en la voilà une hop, toc voilà donc ça c'est une cétoine hop là, oh, ben elle est sur le dos voilà je te montre aux gens mais je t'embêterai pas trop longtemps ça c'est ce qui va donner euh, les magnifiques cétoines dorées qu'on voit qui sont... Euh, avec des reflets métallisés, bleus et verts, etc. Donc là, vous allez voir, elle est en forme, elle va bien, il n'y a pas de souci. Hop, je la fais euh, glisser et je vais la mettre... Bon, je voulais le faire un peu plus délicatement, même si bon, s'en fout, je pense. Je vais la mettre ici. Alors, hop, viens voir. Si tu pourras mieux t'enfouir. Là, il y a une grande profondeur, une très grande hauteur pour que euh, les animaux puissent euh, s'enfouir. Les cétoines ont besoin d'aller euh, sous la terre. Voilà, on voit d'autres... Hop. Donc, je vais en mettre une partie. Hop là. Oui, ah, tu me chatouilles Aïe Elle euh. <rire> eh, chatouille avec les pinces. Oui, je sais, en même temps, c'est de ma faute. Hein. C'est moi qui les emmerde. Hein. Elle est déménagée comme ça. Donc, je vais en mettre quelques-unes en haut. Hop. Et elles vont se transformer euh, au fur et à mesure du temps. Et puis, je vais en poser quelques-unes en bas. Et je leur mets un peu de substrat également. Euh, alors ça, c'est issu d'un compost. Donc oui, je suis gentiment en train de, de tripoter les déchets de quelqu'un d'autre. Euh, c'est la vie, hein, c'est la nature. C'est issu d'un compost. Et euh, là, vous le verrez pas parce que la caméra permet pas, je pense, de faire euh, des zooms d'aussi bonne qualité. Mais on voit qu'il y a des toutes, toutes, tout, toutes petites larves, des tout, tout, tout petits insectes d'autres espèces. Hop. Alors, alors je vais pas démolir la boulette parce que voilà. Alors, tout doucement, là dans la boulette, on voit qu'il y a une larve. Et en fait, ça c'est une des formes où euh, elles viennent... Alors pas ici, parce que j'avais prévu de leur mettre la gamelle. Ces boulettes-là, hop, là, tout doucement, tout doucement, ces boulettes-là, à l'intérieur, elles vont se transformer. Elles vont modifier euh, leur corps. Je reviendrai sur les termes un peu plus euh, techniques, corrects et scientifiques. Une autre fois mais du coup faut pas les péter ces boules euh, là c'est pas encore une boule je sais pas trop si euh, elle va bien je vais la taper euh, remettre encore quelques unes et puis euh, le reste ira dans le nouveau composteur voilà hop, encore deux ici hop hop hop hop oh, je sais je vous secoue dans tous les sens mes pauvres hop vous voyez, elles sont belles. Hein c'est vraiment des belles. Euh... Ça chatouille. Je ne vous dis pas. Ah oui, je sais. Non, je sais. C'est bon, je vous laisse. Mais parce que leur, leur réflexe, elles là, elles sont pas très confort. Euh, elles veulent retourner sous terre, donc c'est de creuser. Hop. Et le reste, ça va partir dans le grand compost. On y va. Alors ça, c'est pas encore fixé. Alors, je ne sais pas encore comment on va faire pour euh, ce système-là. terre. Euh, bah, la terre. Il y en a au fond. Alors, étrangement, ça sent super bon. Il y a de la lavande, il y a de la menthe, il y a plein de fleurs mélangées. Euh, C'est assez rare de, de dire ça. Vous voyez le, la quantité de cet euh, C'est beau, hein, le... Ah, je, je, suis, je suis vraiment très contente de, de cet achat. Je trouvé sur le bon coin. Euh, Quelqu'un qui est en France aussi, ce qui est assez important pour les espèces. Et voilà. Donc là, il y avait une centaine de ces toines dorées euh, pour balles. Et ça, après, je vous montrerai euh, ce que ça va devenir. Et elles vont aussi participer euh, au compost. Euh, je pense que la plupart des vers sont euh, en dessous. Et là, on voit justement euh, qu'ils sont en train de rechercher à creuser, à se planquer à l'ombre et tout ça. Et ils vont chercher la terre. Il y a de la terre au fond. Il euh, y, y, y a un peu tout ce qu'il faut euh, déjà là-dedans. Voilà, magnifique, elles sont vraiment très très très belles. Et voilà, à plus tard. De retour depuis le derrière de mon PC, on va parler justement derrière de cette one, mais aussi face et... et tête. Là, sur la première photo que je vous montre, il y a une cette one. Vers la partie avant, vers les doigts, il y a la tête qui est vraiment toute petite, brune. Et euh, le cul, en fait, parce que des fois on se dit un peu où est la tête, où est le cul euh, avec les larves, c'est pas évident. Euh, c'est donc la partie postérieure, c'est la partie qui est vers mon poignet et qui est beaucoup plus foncée, beaucoup plus euh, noire, euh, sombre. Et qui est beaucoup plus grosse. Euh, la cétoine a donc un cul plus gros que la tête. Euh, ce qui est le contraire, justement, des hannetons. On y reviendra un peu plus tard. Sur la deuxième photo. La deuxième photo, donc, c'est euh, plusieurs larves, il y en a quatre, et on voit bien cette position de, il faut le dire, assez stress de venir se rouler en boule pour se protéger. Donc là, elles cherchent à se, à se protéger et elles vont chercher à s'enfouir, dans la terre, bon, il s'est avéré que j'ai lâché assez rapidement parce qu'il n'y avait pas la terre dessous, elle, mais ma main, et que c'est pas très agréable. Ça fait pas mal, mais ayant une peau euh, très fragile, euh, voilà. Et puis bon, j'ai pas envie de les exposer au soleil euh, trois plombes alors qu'elles n'aiment pas ça, C'est pas super sympa, quoi. L'image suivante, c'est vraiment euh, génial, c'est des personnes qui euh, mettent ça à disposition. Euh, c'est une image justement des cétoines adultes, donc euh, c'est bien des scarabées et on voit la multitude de couleurs qu'il peut y avoir dans la nature avec cet aspect métallisé et vraiment de très très nombreuses couleurs. Bon, généralement c'est plutôt bleu, vert, euh, pas aussi beau et... Euh, euh, que ça mais voilà je vous ai mis également sur les photos euh, la source euh, là c'est le site d'André Lequet franchement euh, si vous avez cinq minutes pour de l'entomologie allez vous éclater dessus euh, si vous n'aimez pas l'entomologie au moins euh, ces historiettes c'est à ce pied dessus de rire euh, j'y vais au moins une fois par an euh, ou tous les deux ans pour me faire une, une cure de rire de, de joie et d'amusement euh, ce qui n'est pas forcément habituel hein, pour les sites d'entomologie, mais vraiment c'est un très très bon site, je vous mettrai le lien en barre info, bien sûr, et... Euh... La dernière photo, c'était pour bien distinguer les hannetons qui sont donc sur la photo les deux larves du haut avec une très grosse tête, euh, des pattes très visibles et puis euh, on le voit plus ou moins bien, euh, les mandibules. Donc euh, La couleur c'est pas toujours un bon indicateur mais en l'occurrence ce sont ceux qui sont euh, beige brun avec une grosse tête et les deux cétoines sont euh, en bas beaucoup plus clair euh, et surtout euh, la grosse partie euh, noire qui sur l'image encore une fois est en bas du bas, euh, c'est le cul, <rire> la tête, c'est petite... le petit machin brun tout au bout du gros machin blanc, c'est clair non voilà, donc j'espère que euh, vous en savez un peu plus euh, sur les cétoines ou que ça vous paraît euh, peut-être moins vert, euh, que c'est dégoûtant, c'est des insectes, ça participe euh, à la vie, à des écosystèmes, ça mange en l'occurrence du bois mort, donc ça ne s'en prend pas euh, à nos plantes euh, en jardinage, euh, etc. Moi je trouve ça très joli, mais encore une fois chacun ses goûts. Euh, et puis je revenais un peu sur euh, un dernier petit point, c'est que euh, la cétoine va donc commencer son cycle de vie par un, un œuf, puis par une larve et enfin euh, ce qu'on va appeler euh, l'adulte euh, limago euh, ou stade euh, imaginal je crois. Euh, et euh, c'est vraiment un, un animal qui nous montre une très très très belle évolution et euh, je trouve ça toujours assez euh, impressionnant. Euh, de voir à quel point ça peut changer d'un moment à l'autre de sa vie. Voilà. Je vous souhaite une belle, bonne journée, et puis de bien prendre soin de vous. Au revoir.